Bonjour. Cette session est dédiée à un type de document particulier et souvent négligé lors de la recherche d'informations. Il s'agit des brevets. Qu'est-ce qu'un brevet C'est un titre de propriété qui est délivré par l'Institut de la propriété industrielle et qui protège une invention. Il permet à son détenteur de l'exploiter. Les brevets ne peuvent concerner que les inventions qui aboutissent à des applications industrielles. En effet, l'invention consiste à résoudre un problème technique. De là, on aperçoit tout de suite l'intérêt que peut représenter ce type de document pour les étudiants dans les filières scientifiques. Des documents riches d'informations et qui sont malheureusement très peu utilisés. Et pourtant, ce sont des documents facilement consultables et utilisables pour enrichir les bibliographies de vos documents, tels que les rapports ou les mémoires que vous aurez à rédiger durant votre cursus. Pour cette session, nous verrons comment tout d'abord trouver des brevets. Ensuite, nous verrons comment les exploiter efficacement. Et ensuite, nous verrons comment les intégrer dans sa bibliographie. Tout d'abord, comment trouver des brevets Bien sûr, le premier réflexe est d'aller sur Google ou un autre moteur de recherche Internet. Mais on va vite s'apercevoir des limites de cette façon de travailler, puisque nous allons perdre beaucoup de temps inutilement le mieux, c'est d'aller sur les plateformes dédiées. En effet, les entités responsables de la gestion des brevets mettent à disposition du public des plateformes pour pouvoir consulter les brevets. Euh, L'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, met par exemple à disposition la base brevet euh, sur son site. Nous avons également la base euh, espace net, qui est donc la base... Euh, à disposition par l'Office européen des brevets. Et il y a également la plateforme Patentscope qui est celle de euh, l'organisation internationale WIPO. Mais nous allons euh, pour cette vidéo nous axer uniquement sur Espacenet, mais le fonctionnement est le même pour les autres euh, plateformes. Une fois que je suis sur la plateforme Espacenet, je peux aller directement sur la recherche avancée pour pouvoir utiliser mes mots clés sur différents champs et croiser, les croiser en utilisant les opérateurs booléens. Pour le moment, je vais utiliser juste une recherche sur le titre en tapant mes mots clés infrared device. Je tape des mots-clés en anglais puisque Espacenet est une plateforme européenne et donc il vaut mieux taper des mots-clés en anglais pour avoir beaucoup plus de résultats. Je lance ma recherche. Et donc, vous voyez, j'ai plus de 14 000 résultats. Je peux affiner, bien sûr, en, croisant, en utilisant cette fois la recherche avancée, vraiment, en croisant mes... mes le mot-clé, selon les différents champs, en utilisant les opérateurs booléens. Mais je vous propose une autre méthode encore, c'est de regarder les premiers résultats et de voir s'il y en a un qui vous intéresse. Imaginons que le premier est intéressant. Dans ce cas-là, ce que je peux faire ici, dans cette troisième colonne, j'ai un peu plus de précision sur ce premier brevet. Donc, Je vois donc le nom des demandeurs, ce sont les entreprises qui sont à l'origine du brevet, les inventeurs, les personnes physiques. Et ici, j'ai la rubrique classification. Ce sont les indices qui correspondent aux différentes thématiques liées à ce brevet. Donc Je peux regarder par exemple la première thématique concernant ce, cet indice. Et si par exemple j'étais intéressé par euh, ce brevet, je vois qu'il est, euh, qu est classé dans la rubrique spectrométrie, spectrophotométrie, etc. Je peux ben, reprendre cet, cet indice-là pour pouvoir chercher d'autres brevets concernant cette thématique. Je peux même aller sur une thématique beaucoup plus pointue encore, celle-ci par exemple. Je copie l'indice, je le reporte ici à la place du mot-clé. J'indique ici à Espacenet que ce numéro correspond à l'indice de classification, la classification internationale des brevets et je lance ma recherche. Et donc, ainsi, j'obtiens euh, un peu moins de résultats, mais des résultats qui correspondent à, euh, à un type de, de brevets euh, qui, euh, qui sont susceptibles de m'intéresser de manière plus précise. Et donc maintenant, nous allons pouvoir voir comment bien exploiter les brevets. Donc Nous allons voir que nous pouvons les exploiter à partir des mots clés et des auteurs. Comment faire Eh bien, à partir d'un brevet, par exemple celui-ci, si je clique ici sur le numéro, je vais avoir toute la notice du brevet. Et ici, vous voyez bien, j'ai des noms de personnes. Donc c'est Baker Ross et est un des auteurs de ce brevet ainsi que Florex, Stéphane, etc. Je peux déjà rebondir par le nom d'auteur et aller voir si cet auteur n'a pas euh, été l'auteur euh, d'articles ou de documents dans, dans ce domaine. Donc je vais sur le site de Sorbonne Université, le site de la bibliothèque, je vais voir dans les ressources en ligne. Je peux aller peut-être sur la base de données Web of Science, Ici et voir si cet auteur, Becker-Ross-Enghut, n'a pas euh, écrit des documents sur ce, sur ce sujet. Et donc, effectivement, je vois qu'il est l'auteur d'un certain nombre de documents qui peuvent être utiles pour euh, donc euh, rebondir et élargir ma recherche, toujours sur ce sujet. Ensuite, par rapport au brevet, quand on regarde bien la notice, ici vous avez un, un abrégé, un résumé, qui vous, va vous permettre, à l'intérieur de ce résumé, de glaner des mots-clés auxquels peut-être vous n'auriez pas pensé. Et donc Ainsi aussi, vous pouvez élargir votre recherche. Donc, je vous invite à aller voir euh, tous ces différents onglets euh, qui permettent d'en savoir plus sur le brevet. Nous en arrivons maintenant à notre troisième partie, à savoir comment intégrer les références d'un brevet dans votre bibliographie. Eh bien, le plus simple, c'est d'utiliser l'application Zotero. Ainsi, quand je suis sur EspaceNet, quand je suis sur un brevet, en l'occurrence celui-ci, celui de becker ross Helmut, je regarde ici l'icône dédiée dans mon navigateur, l'icône dédiée à Zotero, je remarque qu'il s'agit d'une ampoule, et en fait l'ampoule, cette, euh, cette icône, est, euh, montre que Zotero a bien détecté qu'il était sur une page décrivant un brevet. Donc la plateforme EspaceNet est euh, très compatible avec euh, cette plateforme. Donc maintenant il suffit juste que je clique sur euh, cette icône pour pouvoir l'importer dans ma collection Zotero. Donc, je vois que, vous voyez, donc ici, j'ai tous les éléments de ma référence. Donc, l'auteur a bien détecté que c'était un brevet, le titre du brevet, etc. Et surtout, le, euh, une chose très importante, c'est le numéro du brevet qui permet d'identifier à coup sûr le brevet. Donc, ça, c'est très important dans votre bibliographie. Ensuite, eh bien, si vous avez votre document Word, vous pouvez tout de suite générer la bibliographie. À partir de cet item, et donc vous voyez que Zotero a reconnu les auteurs, le titre, le numéro du brevet, la date de publication, etc. Donc voilà, c'est très simple. Je vous incite vivement à bien utiliser Zotero pour intégrer vos références dans, dans vos documents. Cette session est maintenant terminée. Je n'ai plus qu'à vous renvoyer vers différents sites pour aller plus loin si vous le souhaitez notamment un tutoriel réalisé par l'Orfiste de, de Paris, l'école nationale des chartes et PSL. Vous pouvez également consulter euh, le site de l'INPI qui propose tout un tas de rubriques pour vous permettre de tout savoir sur les brevets. Je vous remercie pour votre attention.